Each night they have dinner together. Tu les regardes depuis quand? A long time. Pourquoi? To understand. Quoi? Why? Why are we only three? Because we're three, c'est tout. You never think about it. That serves a rien de penser. Pas bien, pas bien, pas bien. Comment leur dire Je ne suis pas le petit chaperon rouge, hein. Tu peux te pourlécher les babines. Gentil, <laughs> le loup. Si tu veux, on va chercher quelque chose de bon à manger. Tu veux Tu sais où on est Tu sais où where we are T as une maison Tu as une une maman Don't you have a Mommy! Maman, where are you? Mommy, where are you? J'ai peur! You love me and I love you. We are the same. Pas possible! Not possible! Not possible! Not possible! Not même. You can't fool my daughter. There is. You can't go alone on the road.